Eh bien, j'aimerais remercier mes collègues d'être venus à l'heure, au bon moment, au bon endroit. Je m'appelle Yann Dolphin, je suis directeur exécutif de la Fondation Apereo. Souvenez-vous, si vous voulez poser des questions, d'utiliser Twitter avec l'hashtag Apéreo, Open Apereo 2021, ou en utilisant le chat sur le, sur l'écran devant vous. Euh, ces cinq dernières années, la démarche d'incubation euh, d'Apereo a permis euh, de certifier neuf nouvelles communautés logicielles en matière de durabilité. Euh, cette démarche permet à Apereo euh, d'atteindre euh, la plus grande partie de ses objectifs. Donc, il nous a permis intéressant d'avoir une session dédiée à cela. J'ai avec moi aujourd'hui Benito Gonzalez, architecte logiciel d'Unicon, Dede Oricane, directrice outils d'éducation du collège Maris, Sam Lipan, directrice opérationnelle des outils d'apprentissage de l'université du Cap. Je m'appelle Benito Gonzalez, je suis impliqué dans les logiciels ouverts depuis une quinzaine d'années, 2005 en fait, notamment euh, UPortal, CAS, Sakai dans ses euh, premiers jours, les différentes versions de UPortal. Tous ces aspects m'ont inspiré encore, à, euh, encore davantage pour m'engager dans les démarches d'incubation, notamment celle d'Apereo. Euh, Dedi, je m'appelle Dedi Orican, Je suis directrice des outils d'enseignement euh, à l'université euh, Marist College à New York. Euh, je fais partie euh, de la communauté logicielle euh, depuis une quinzaine d'années. Je suis mentor au sein de la communauté op, euh, Appareo. Pardon. Euh, Sam Lipan. Bonjour à tous. Je suis Sam Lipan. Je suis directrice opérationnelle outil d'apprentissage à l'université du Cap. Euh, je travaille depuis sept ans euh, dans la communauté appare Appareo et euh, à l'université, nous menons tout un tas de projets à Péreo. Nous pilotons également euh, des, un certain nombre de projets euh, dont l'interprète n'a pas entendu le nom, il s'en excuse. Un grand merci. Nous n'avons que quelques diapositives pour vous donner un petit peu de contexte sur la démarche d'incubation que je vais passer en revue. Ensuite... Euh, nous aurons quelques échanges sur l'incubation qui pourra inciter certains d'entre vous à se lancer dans la démarche. Tout d'abord, pour qu'on se comprenne bien, la démarche d'incubation de la Fondation Apereo joue un rôle significatif pour structurer les étapes du, process, du parcours, allant d'une innovation, à un modèle durable pour un projet logiciel ou pour une Communauté. Je vais commencer par ce que n'est pas l'incubation pour euh, euh, qu'on soit clair sur ce que cela n'est pas. Il y a un certain nombre de modèles euh, économiques qu'on peut déployer sur les logiciels open source. Notre euh, démarche d'incubation n'est pas une fournisseur de modèle économiques. Nous ne sommes pas prescriptifs, nous encourageons les acteurs à explorer différents modèles économiques, mais ce n'est pas un modèle économique, ce n'est pas prescriptif, c'est-à-dire, cela ne vous dit pas il y a 10 étapes à suivre pour atteindre la durabilité de vos logiciels. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Ce n'est pas non plus un générateur de bénévoles, de volontaires. L'idée, c'est d'apprendre aux gens à pêcher, pas de leur fournir du poisson. Donc, euh, nous vous invitons à contribuer, à être des amis critiques, à être des voies externes à apporter des idées, des points de vue euh, différents. Et finalement, cela va sans dire, les démarches euh, d'incubation ne sont pas magiques, ils ne sont pas pour tout projet logiciel à tout stade de leur développement. Si un projet est dans une démarche d'incubation et n'est pas certifié, ce n'est pas forcément mauvais. Si on se rend compte que un morceau du logiciel ne répond pas à un besoin en matière d'enseignement supérieur, alors on a économisé de l'argent pour un département ou un service. Alors qu'est-ce que c'est cette démarche d'incubation C'est une façon d'accéder à de l'expérience collective, à la fois en termes de réussite et d'échec, et ceci est euh, fourni sous la forme de guidance, de notes, de lignes directrices. Encore une fois, les mentors, les volontaires d'incubation sont des critique, ça peut économiser beaucoup beaucoup de temps et d'efforts lorsqu'on parle de projets impliquant des partenaires multiples je ne sais pas si vous avez déjà été impliqué dans des projets impliquant des multiples établissements parfois on perd du temps dans des débats les les réflexions par exemple la gestion des ventilateurs euh, dans une université mais encore une fois cela donne des lignes directrices structurées en termes de gestion de droits de propriété intellectuelle donc donc, c'est une entité juridique neutre pour protéger, pour, pardon, pour partager les informations et les droits de propriété intellectuelle. Donc, euh, les lignes directrices qu'on donne, les recommandations euh, sont à la fois parfois dures, parfois euh, molles, parfois dures. Un exemple sur les licences, euh, on est relativement dur en termes de recommandations. Nous voulons euh, qu'il y ait des accords de portant sur les contributus individuels ou entreprises. Et, euh, donc, en affirmant euh, la manière dont les droits sont partagés, en délimitant bien les droits, mais également l'APEREO a des droits irrévocables sur les modalités de partage des contributions, à la fois euh, du, de la perspective du projet et de la perspective des adopteurs. Un petit peu moins de dureté en termes de recommandations, nous avons un certain nombre d'outils qui permettent d'explorer différents modèles qui faisaient partie du réseau GISC et qui maintenant euh, s'appelle euh, Home Source Software Watch de l'Université d'Oxford, des outils qui permettent d'explorer différents modèles. Apereo euh, n'insiste pas sur un seul et même modèle de gouvernance la gouvernance doit exister elle doit être au service du projet on doit euh, se mettre d'accord mais on n'a pas un modèle unique euh, que nous forçons donc encore une fois il est question d'inciter à l'exploration, d'inviter, d'encourager à l'exploration euh, recommandations probablement plus douce, plus moble, l'incubation c'est de la communauté, on, on, on apprend les uns des autres, euh, on fait l'expérience en ce qui concerne les autres projets. Euh, et euh, la démarche est structurée en étapes euh, avec une phase de pré-incubation éventuelle ou des projets... Euh, euh, potentiel euh, euh, passe euh, euh, par euh, les euh, griffes d'analystes euh, avec des euh, avis, des intérêts pour être un projet euh, qui euh, est vocation à être sponsorisé. Il faut deux membres du euh, réseau euh, de la Fondation Imperio, deux membres qui lèvent la main et qui disent nous pensons qu'un tel projet vaut la peine et... Euh Ceci a toujours été pris très au sérieux. La demande doit être approuvée par le Incubation Working Group, c'est-à-dire le groupe de travail en matière d'incubation qui est directement rattaché au conseil d'administration de la Fondation Apéreo. Nous allons utiliser de façon sage et précautionneuse tous les moyens financiers de la Fondation Apéreo. Nous utilisons la démarche d'incubation qui est écrite, qui est sur le web, vous avez un lien, pour évaluer de façon efficace l'état d'avancement d'un projet. Projet, nous élaborons un calendrier en consensus avec les acteurs du projet mais ce calendrier n'est qu'indicatif on ne vous euh, montre pas la sortie si vous dérivez de quelques mois nous euh, nommons des mentors du groupe de travail de la démarche d'incubation et nous organisons des réunions de révision qui varient en fonction des projets. Il y a une diplomation, graduation en anglais, lorsque les critères de la démarche d'incubation sont satisfaits. Donc, en gros, un projet euh, bénéficie de la démarche en ayant accès à une vaste expérience, des euh, avantages concrets. On on ne, on ne perd pas du temps sur la question des droits intellectuels, il y a un système, une démarche qui est facile à adopter, et la démarche démontre également les actions qui ont été menées euh, comme la gouvernance euh, claire, comme la propreté des droits, euh, de, euh, les, les droits euh, de propriété intellectuelle. Et ça, c'est important lorsque vous œuvrez et que vous ayez l'aval des euh, acteurs de la communauté logicielle. Alors, en termes d'étape prochaine, eh bien, euh, nous… Hum, nous avons une démarche qui est, qui est basée sur l'expérience. Elle n'est pas figée dans le marbre. Nous avons des revues et des révisions périodiques et régulières de la démarche. Nous la rafraîchissons, nous l'actualisons. La pandémie, bien entendu, bien entendu, a ralenti les efforts d'incubation à un moment où, en fait, on aurait dû être en capacité de l'accélérer. Donc, il y a une tension entre le besoin des établissements individuels et l'ensemble du secteur. Et c'est un fait. Nous l'avons observé. Euh, il y a un effort volontaire réduit euh, dans ce type de période euh, euh, du fait des priorités euh, fixées par les établissements. Et il n'y a pas de surprise. Euh, du fait de la situation pandémique ces 18 derniers mois et les problèmes rencontrés. Mais ceci pose des questions, à savoir est-ce que nous voulons euh, euh, traiter euh, les problèmes de façon inclusive euh, avec euh, euh, des solutions qui pourraient être euh, un nombre accru de contenus en self-service, euh, peut-être la possibilité de recruter des mentors, peut-être que cette session vous intéressera pour euh, devenir vous-même mentor ou suggérer euh, des mentors à euh, nommer. Et maintenant, je pense qu'il est temps de donner la parole à certains des mentors de la démarche d'incubation et afin qu'ils nous donnent leur perspective et, euh, leurs expériences. Donc, je vais donner quelques secondes pour qu'on mette une vidéo en ligne. La vidéo des mentors, donc. Alors, Faisons cela dans l'ordre inverse du début. Sam, qu'est-ce qui vous a amené à devenir mentor en incubation Qu'est-ce que vous avez appris Quels enseignements vous avez tirés d'un point de vue personnel Eh bien, mon intérêt dans les logiciels open source remonte à avant de rentrer dans l'enseignement supérieur, je travaillais dans les systèmes d'information géographique et il y avait des projets très lourds dans lesquels j'étais impliqué à l'époque et Ma passion pour l'open source est venue de l'expérience que j'ai eue avec les groupes d'incubation. Les groupes d'incubation, c'est fondamental dans la démarche d'Apereo, mais ça aide euh, enfin, en fait, l'ensemble de la communauté. Nous avons déjà une communauté très forte, mais il y a encore davantage de potentiel qu'on pourrait euh, exploiter. Ce que j'ai gagné… Euh, c'est d'avoir pu être impliqué avec d'autres volontaires qui sont aussi enthousiastes que moi-même et qui euh, contribuent à ces changements. Donc, j'ai adoré faire partie de ce groupe de mentors dans la démarche d'incubation. Un grand merci, Didi Hurricane. Eh bien, je peux dire que... Je travaillais dans l'assurance qualité, j'ai répondu à un email appelant à se proposer comme mentor, ce que j'ai trouvé chouette dans la communauté open source, c'est qu'elle est très accueillante. J'ai lu euh, la présentation de la Fondation Apéreo sur l'incubation, euh, euh, le document parlait de la démarche. Je ne savais pas si j'allais pouvoir aider parce que je ne connaissais pas grand-chose, mais j'avais envie de participer et d'apprendre. Donc, euh, j'ai été accueilli par certains des membres de la Fondation Apéro et des mentors euh, sur place. J'ai même pu euh, suivre certaines de ces personnes en shadowing. J'ai énormément appris. Un grand merci à Ian Dolphin qui m'a permis d'être son shadow, d'être son ombre et d'apprendre de ce qu'il faisait, ce que j'ai appris. Alors, cela m'a donné l'occasion de... Euh, d'être en contact et de m'exposer à la communauté Apereo et je ne m'y attendais pas euh, par le passé on travaillait en silo on, on travaille dans un projet euh, quand on participe à une conférence c'est super c'est fantastique mais être en capacité de rencontrer les gens qui contribuent euh, et ou qui font avancer un projet ou même avant en amont du projet euh, de connaître les personnes les acteurs de ce projet et, et et même le projet de monter cette conférence Open Apéro 2021 que nous avons aujourd'hui m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes. Et comme je dis, la formation que cela m'a donnée, je crois que c'est Ruin et Scott Wilson euh, de l'Université d'Oxford m'ont aidé énormément pour comprendre le modèle de gouvernance, les éléments de licence de logiciel, la perspective de la euh, communauté, les feuilles de route au quotidien qu'ils suivent. Ça a été fantastique pour apprendre des de mener de projets. merci Didi Benito et eh bien l'expérience que j'en ai en ce qui concerne le développement logiciel et le codage en fait donc c'est assez restreint mais j'ai tendance à interagir de façon naturelle avec les acteurs et les projets open source ont énormément de choses à offrir, bien au-delà du code source. Et c'est ça qui m'a amené à la démarche d'incubation. Je faisais partie d'un groupe d'incubation dans différents projets avant même de rejoindre la Fondation Apereo et c'était fantastique d'apprendre sur les mécanismes de gouvernance, sur la façon dont la communauté euh, est, est essentielle dans un projet open source. Et ça m'a donné l'opportunité de rejoindre le groupe de travail de la démarche incubation de la Fondation Apéreo. Et, et ça a été une décision simple de ma part, hein, un choix très simple qui m'a permis de continuer d'interagir avec des gens fantastiques et avec cette communauté extrêmement solide. Et c'est très enthousiasmant. J'adore le code, le codage. Euh, je, je suis heureux d'y passer une demi-journée, mais l'autre la, demi-journée, eh j'interagis avec ces gens fantastiques. Regardez les sourires qu'on voit là à l'écran, euh, c'est ça qui, me, euh, qui, qui rend nos efforts extrêmement euh, euh, précieux. Didi, tu as parlé du processus d'intégration, comment est-ce que ça a fonctionné avec toi, comment est-ce que tu as accueilli et... Alors, j'ai utilisé des slides, des diapositives qui avaient été élaborées lors de cette session d'intégration que j'avais eue. Euh, je crois que ça s'appelait OSS Watch, la session d'intégration que j'avais faite. Je ne me suis pas rendu compte de ce qu'il fallait pour commencer un projet. Et je n'avais pas beaucoup d'idées des logiciels, euh, même si je savais un petit peu, je ne sais pas coder comme Benito, mais comment est-ce que je peux construire un projet euh, C'était les questions que je me posais. Et lorsque j'étais invité à rejoindre la communauté, donc, les, les, les, mais mon questionnement, c'était de poser des questions euh, que les autres n'auraient peut-être pas. Euh, donc, le premier projet, c'était Open Aquella, et ça m'a permis de voir comment le projet évolue et continue d'évoluer. En étant un mentor, ça m'a appris le mécanisme de gouvernance, mais ça m'a permis également d'apprendre à structurer euh, les différentes étapes d'un projet en posant des questions. Ah, il semble manquer un, un truc ici. Vous Avez-vous pensé aux règles euh, qui permettrait au, à quelqu'un de dire euh, comment est-ce que je peux être un mentor, comment est-ce que je peux prendre davantage de responsabilité dans le projet. Euh, donc, ça m'a a, a étendu effectivement mon champ de réflexion. Ça m'a permis également de rencontrer euh, Eduardo et Jagard et, et, et, et, et les gens d'Antax. Euh, pour ceux qui les connaissent, euh, ils ont des vidéos qu'ils ont postées sur euh, Trisky. Mais ce sont des éducateurs fantastiques, uniques, je ne les aurais jamais rencontrés si je n'avais pas fait partie de cette démarche. Maintenant, je, je, je, je, je, je, je me pose des questions comme, tiens, cette communauté logicielle sur tel secteur, comment est-ce qu'ils qu évoluent et, et le partage d'idées, euh, euh, partage comment partager des idées, ça a été un de mes grands enseignements. Benito Eh bien, voilà, désolé, euh, je n'avais pas allumé mon micro. C'était quoi la question le, le processus d'accueil, comment est-ce que tu as été accueilli Comment est-ce que tu as été intégré et qu qui, Quels enseignements tu en as tiré eh bien, je suis tout à fait en accord avec ce qu'a dit Didier. OSS Watch contenait tellement d'informations précieuses. Mais j'avais déjà un contexte, un background de mon côté. J'étais ingénieur logiciel, mais ça m'a permis de renforcer tout un tas d'idées, de concepts. Et ça m'a. Euh, permis de renforcer euh, euh, les, mes connaissances en termes d'incubation. Je ne vais pas parler d'écueil, mais il y a des domaines où euh, euh, un, un, un, une équipe va se focaliser et d'autres domaines, d'autres zones où ils auront besoin d'un petit peu plus d'aide, un petit peu plus de support, et c'est là où on intervient. Avec euh, cette connaissance, ce background qu'on a en, termes de, en tant que de mentor, euh, les, les former à... À, on identifie rapidement les grands les grands points euh, le shadowing qu'on a fait également donc on, on fait la même chose euh, euh, on, on, on fait euh, profiter de notre propre expérience voilà ce que ça m'a apporté d'être mentor on a vu les choses ailleurs et on peut les partager euh, autant que de besoin avec les acteurs du projet euh, sans les submerger d'informations, mais nous avons effectivement des informations de très haut niveau, enfin très synthétiques, très, très concrètes, la vision aussi de la, des modalités de travail, d'autres groupes, d'autres communautés, ça nous permet effectivement d'aider les autres de façon concrète. Sam, qu'en est-il de ton intégration Comment est-ce que ça t'a permis de… qu'est-ce que tu as appris Encore une fois, beaucoup de choses similaires par rapport à ce qu'ont dit Benito et, et Didi. Euh, L'intégration pour moi s'est euh, très très bien passée, la possibilité de faire du shadowing auprès de quelqu'un, comme, comme a dit Didi euh, au début je ne connaissais rien de l'incubation et on apprend tout à partir de rien, euh, de participer à des sessions où il y a des mentors déjà expérimentés, on apprend avec, à leurs contacts euh, en les écoutant, en les regardant et avoir le soutien et le support. De, de, de personnes comme eux, euh, sur lesquelles s'appuyer quand on a des questions. J'ai également appris des discussions que j'ai eues, des réflexions que j'ai vues, euh, des nouveaux projets que j'ai vu émerger, la façon de les évaluer avec euh, la bonne distance. Donc, euh, comme l'a dit Didi, euh, euh, ce, ce réseau de projets qu'on observe, c'est fascinant. Euh, c'est super, Diane. Il y a une question très ouverte que je vais poser euh, et que vous n'allez probablement pas pouvoir répondre dans notre petite séance, mais il est clair que euh, l'incubation a ralenti pendant l'incubation, alors qu'on en, on en avait un énorme besoin pendant cette période. Comment est-ce qu'on peut faire les choses dans des périodes euh, telles que cette pandémie qui pourrait revenir à nouveau en l'avenir Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cela et On va commencer avec Benito, euh, dit Allez Benito eh bien, c'est une question difficile. J'y réfléchis. Et pour moi, il est important d'être prêt avec des contenus de self-help en self-service et également de pouvoir faire un peu de plaidoyer, un petit peu de persuasion. Les acteurs, les mentors du groupe d'incubation ont euh, la connaissance de tous les aspects des deux côtés de la ligne, euh, de, des informations synthétiques dont on a besoin pour lancer les choses, euh, pour démarrer les projets. Et de l'autre côté, de l'autre côté de la ligne, on partage ce que c'est que d'être un mentor et euh, l'intérêt également d'avoir des expériences, des compétences à partager, à contribuer dans tous ces domaines. Si vous êtes intéressé de, de, de, de l'open source et que vous voulez être mentor, on va vous faire monter en puissance. On a les kits, les, les vidéos, on va vous aider. Vous pourrez faire du shadowing avec certains d'entre nous pour construire un petit peu la, la capacité et la, la sensibilisation et la connaissance au sein de la communauté. C'est un processus, une démarche d'incubation, on a besoin également et on a besoin de vous aussi. Merci. Sam, euh, réflexion sur ce sujet Oui, clairement le plaidoyer, l'advocacy en anglais. Et euh, même pour la préparation à cette conférence, c'était intéressant parce qu'on est revenu sur euh, les projets réussis par le passé euh, et euh, qu'est-ce qu'on y trouvait euh, comme facteur de réussite, les reprendre, affiner, renforcer certains points et identifier les avantages pour les acteurs. Et comme des éléments de projet qu'on peut rationaliser, le plaidoyer, l'advocacy en termes de sessions d'information, davantage de contenu, de communication, d'information, d'analyse. Et effectivement, après la pandémie, euh, se, se préparer euh, à la période post-pandémie. Euh, Lorsqu'on aura effectivement un peu de temps pour euh, réfléchir, à, réfléchir à comment renforcer, alimenter toute la boucle euh, de progrès continu. Eh bien, Didi, dit, ça m'a tout dit, je crois, mais je suis d'accord qu'on a besoin de faire du marketing sur cette. Euh, opportunités d'incubation euh, pour tous ceux qui pourraient être intéressés de nous rejoindre et vis-à-vis -vis des groupes existants également, puisque chaque groupe qui existe connaît d'autres groupes, d'autres personnes, peut-être qu'ils ne nous connaissent pas. Euh, sauf lorsqu'on est dans les séances plénières comme celle d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on on peut effectivement mettre en place euh, et rendre accessibles des outils euh, euh, en, en self-service euh, et, et fragmenter peut-être un petit peu, euh, euh, s'intéresser effectivement aux plus petits projets euh, qui pourraient être intéressés à, à, à tirer parti euh, de notre contribution. Euh, donc, euh, Yann reprend la parole à nouveau. Je ne vois pas de questions. Y a-t-il des questions à poser à notre petit groupe? Alors qu'on attend une ou deux questions, euh, je vais simplement vous dire qu'il y a un atelier euh, plus tard aujourd'hui euh, il va y avoir la Time Machine un atelier à 20h heure française sur les systèmes de gestion d'apprentissage et il y aura un bingo, une activité de bingo à 21h30 heure française donc euh, voilà, voilà des activités très intéressantes et un petit peu mystérieuses l'atelier sur la Time Machine la machine de, à remonter le temps, et le bingo, voilà, pas d'autres questions, donc je voudrais remercier les participants à cette séance, mes collègues qui sont intervenus, et nous vous donnons rendez-vous à la séance suivante à 20h, LMS Time Machine, l'atelier, et à 21h30 pour le bingo, au revoir.